Je pense qu'il y a bien une chose qui nous est tous arrivée un jour C'est de s'engueuler avec un ami ou quelqu'un de proche Bon je parle pas de deux, cette engueulade de fin de soirée à cause de l'oeuvre de C'est <coughs> ah, <c> terrible <coughs> Bonjour, est-ce que l'incrustation fonctionne Non J'ai changé de chemise non, je vais mettre un pull Je vais même mettre un manteau parce que ce manteau a une grande importance pour moi Oh ah La crustation des glaces ah non, je suis obligé de plier le quoi, pourquoi On met bien dans la caméra quoi Je vais faire des exercices de... Le petit con, qu'on appelle ça Je suis quand même un taré, je suis en train de parler tout seul dans ma chambre face à ma caméra Comment je fais J'ai la caméra, à 10 cm de moi j'ai juste euh, la place pour tirer le bras comme ça. Et là derrière je touche le mur vert. Mon texte. C'est parti. Je pense qu'il y a bien qu'une chose. <coughs> je pense qu'il y a bien qu'une chose. Cette engueulade de fin de souris <coughs> à cause de l'overdre... de C'était... <coughs> ah, <c 'est> <coughs> Et ouais, la a bouffé le dernier popcorn Mais toi, en as bouffé plus que lui Non, mais c'est juste qu'il raconte à tout le monde que si vous êtes engueulé c'est parce que tu t'as bouffé plus de plus de popo Non, mais c'est parce que Il va faire la gueule deux jours et après il va revenir là -dedans. Mais si t'étais intelligent Faut faire de merde Oui, fais-le Maintenant Tout suite je suis bien n'ai pas de t'excuser de ce que tu m'as fait <rire> de fils de pute Qu'est-ce que tu veux Quoi Tu me demandes pardon tu, tu me demandes si je te pardonne Mais je t'ai pardonné Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps Tu me demandes si vrai Non, on va te faire foutre, connard Et euh... <rire> 2 minutes de tournage. C'est encore plus que pour tourner une vidéo sur spooky scare mansion. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce bonus. Donc euh, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Euh, et donc euh, sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde. C'était Ivan 2000. 20